Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Let's go Comme tu sais, sur la chaîne YouTube, en fait, on parle de nutrition, on parle d'entraînement, mais on parle aussi de mindset. Et aujourd'hui, on est plus sur une approche mindset. Je vais te filer une méthode pour booster ta journée, pour réussir ta journée, en fait, tout simplement. Je vais t'expliquer ce que je fais chaque matin et ça a radicalement changé mes journées. Ce dont je te parle, en fait, je ne l'ai pas inventé, tu sais. J'ai lu un livre qui s'appelait Miracle Morning et puis euh, mon sceptique, j'ai essayé et j'ai adopté. Alors la base, c'est de se lever tôt, c'est de se lever bien avant de commencer le travail, bien avant de commencer sa journée. Après tu adaptes ton miracle morning pour toi. Il y en a pour qui ça va durer 5 minutes, il y en a d'autres 10, il y en a d'autres 15, il y en a une heure. Euh, peu importe. Le principal c'est d'adapter à ce que toi tu es capable de faire et ce dont toi tu as besoin. Dès que je me lève, je commence par soit 5 minutes de cohérence cardiaque, soit entre 5 et 15 minutes de méditation. Je développe pas chaque sujet parce que c'est pas le but de la vidéo, d'accord C'est à toi de voir et faire tes propres recherches ou d'aller voir dans certaines vidéos que j'ai fait où j'ai déjà parlé justement euh, de la cohérence cardiaque et de ses bienfaits. À la suite de ça, je prends une à deux minutes où je fais de la gratitude. En fait, avoir de la gratitude ou faire de la gratitude, c'est tout simplement euh, se rendre compte, se rappeler ce qu'on a déjà. Et donc moi, j'ai tout un tas de photos dans mon bureau qui me permettent en fait de me rappeler mes périodes de compétition, de me rappeler ma famille, euh, de me rappeler euh, mes avancées dans l'immobilier, ou peut-être aussi tout simplement euh, bah, kiffer le fait d'être en bonne santé, d'avoir passé une bonne nuit, d'avoir un bon lit, d'être au chaud, en fait, te rappeler tout ça. Quoi. Et puis pratiquer la gratitude, ça va changer la chimie de ton cerveau. Mais là, c'est encore autre chose, on ne va pas développer ici. Ensuite, j'enchaîne sur de la visualisation. Ça peut paraître un petit peu ésotérique, mais en fait, le but, c'est simplement de programmer ton subconscient à penser, à croire qu'il a déjà ce que tu veux. Dans les premières vidéos, tu sais, euh, j'avais fait une vidéo sur euh, les 5 conseils à mettre en place avant euh, une perte de poids, avant de démarrer un régime. Et dedans, on faisait dans le deuxième conseil, on faisait euh, de la visualisation. Céline te mettra le lien, tu mets le lien s'il te plaît Céline en fin de vidéo. Donc ça, c'est un concept qui est très puissant. Euh, ça peut paraître perché, mais je vous assure que vous avancez à vitesse grand V. À la suite de ça, je prends quelques minutes chaque matin pour lire mais simplement quelques minutes, en fait je vais lire plus longuement à un autre moment, mais ça ne fait pas partie du miracle en ligne. Je vais juste prendre quelques minutes pour lire, mais de la lecture euh, bien spécifique pour nourrir mon cerveau. Par exemple, euh, le moment présent. Je ne sais pas si vous connaissez, vous, vous mettrez... Euh, C'est quand, quand même costaud, hein. si vous n'avez jamais fait de développement personnel, peut-être commencez par quelque chose de plus, de plus simple. Et ensuite, ça, ça m'est personnel encore, j'utilise Duolingo. C'est euh, un logiciel pour apprendre les langues. Donc là, je fais euh, entre 5 et 10 minutes d'espagnol, 5 et 10 minutes d'anglais. À la suite de ça, je prends quelques minutes et je note mes trois plus gros objectifs de la journée. En fait, quand tu veux réussir dans la vie, il faut que tu structures ta vie. Et tu ne peux pas passer, comme dirait Franck-Nicolas, 15 minutes à choisir tes vêtements le matin, mais pas à choisir ta vie. Donc tu prends quelques minutes et tu as trois euh, axes importants sur lesquels tu dois travailler dans ta journée et tu ne dois pas y déroger. Et bien moi, je les note. Et c'est la base pour réussir. Donc tu vois, si je suis sur un très gros projet, ben, je vais me lever à 4 heures du matin. Comme ça, je vais faire ça, ça va me prendre une petite heure max. Et euh, après, je vais bosser à peu près deux heures, voire peut-être trois sur mon gros projet avant de partir au taf. Parce que c'est là où je suis le plus productif. Et lorsque tu as fait ce Miracle Morning, ben, quelque part après ta méditation, après euh, la cohérence cardiaque, tu passes en onde alpha. C'est aussi encore un peu compliqué, on ne développe pas, ce n'est pas important. Mais disons que tu te mets dans de bonnes prédispositions pour avoir soit les bonnes idées, d'avoir une énergie créatrice, tout simplement, ou euh, pour apprendre et comprendre plus facilement. Si tu veux comprendre pleinement cette vidéo, je t'invite à lire « Miracle Morning ». C'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Euh, tu as des liens aussi pour des programmes, un programme pour travailler les torseaux lorsque tu as des douleurs lombaires. Euh, C'est mon programme d'ailleurs, en tout cas le plus souvent possible parce que j'ai des problèmes lombaires. Ensuite tu as un programme sur la créatine, euh, une formation même, tu apprendras tout ce qu'il faut sur la créatine pour savoir quand l'utiliser, comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser, quel type de créatine. C'est complet, c'est top. Tu laisses ton email, tu reçois un email avec la formation. A bientôt les amis. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.